Dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane de la chaîne Marathon des Langues et aujourd'hui je vais vous parler de mon voyage euh, au Portugal et surtout je vais vous parler d'un truc que vous devez absolument savoir qu'il faut que vous euh, gardiez en tête si vous voulez rester motivé dans votre apprentissage des langues et surtout pour ne pas abandonner et rester à garder cette, cette étincelle que vous avez dès le premier jour. Vous savez, quand vous achetez tous les livres, toutes, tous les livres de grammaire, vous pouvez trouver tous les bouquins, toutes les ressources. Et au début, on est, on est, on est au taquet. On a envie de tout défoncer. Et, et puis, bah, ça redescend. Voilà. Donc moi, je vais vous aider à trouver euh, cette petite étincelle, à retrouver cette étincelle du euh, pourquoi vous apprenez euh, la langue. On se retrouve juste après le jingle. Donc juste avant de partager mon voyage et donc cette astuce pour retrouver l'étincelle, eh bien je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage pour apprendre les langues, pour savoir comment bien démarrer, si ce n'est pas encore fait. Ça se trouve juste en dessous de la vidéo, dans le, il y a un lien dans la description ou en cliquant sur le petit « i » qui se trouve ici ou ici. Donc... Si vous, le comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, si vous avez suivi mes aventures sur euh, mon compte Instagram, le marathon des langues, euh, donc le compte Instagram sur lequel je partage les coulisses euh, du marathon des langues, les voyages, la création des formations, des vidéos, tout ça. et des toujours plein de petites anecdotes. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur le compte. Eh bien, j'ai fait un voyage au Portugal. Donc, je suis partie en road trip, donc en van. Et euh, donc, j'ai rejoint 15 personnes, on est, enfin, j'ai rejoint 14 personnes. Nous étions tous de différentes nationalités. Euh, et, et donc, forcément, la langue officielle d'échange entre nous, la langue internationale, était l'anglais. Donc... Euh, forcément je n'aurais pas pu profiter de ce voyage, je n'aurais pas pu le faire si je ne parlais pas anglais et euh, franchement je ne regrette en aucun cas de l'avoir fait parce que ça m'a euh, justement redonné cette étincelle et je vais vous expliquer de quelle étincelle je parle. C'est l'étincelle du pourquoi, pourquoi vous voulez apprendre une langue, pourquoi vous apprenez l'anglais, l'espagnol ou une autre langue, euh, ce que je vois souvent, ce qui est, euh, ce qui, me ce gêne, c'est que c'est souvent superficiel, c'est qu'on, euh, par exemple, on se dit « oui, moi je veux parler anglais ». Déjà, on a du mal à savoir pourquoi. Euh, on me dit « oui, bah, je veux parler anglais couramment ». Alors oui, très bien, mais ça, c'est pas pourquoi tu veux parler anglais. C'est pas un levier émotionnel qui est assez fort, qui va te permettre justement de garder cette étincelle tout au long de ton apprentissage. Euh, donc là, je viens de passer au tutoiement. <rire> J'espère que c'est OK. Euh, parce que... Comme je vous le disais en début de vidéo, au début, quand on démarre un nouveau projet, on est sur la courbe de euh, de l'enthousiasme, on est à fond, on a envie de... On sait qu'on va y arriver, on y va. Et il y a un moment, et eh bien, ça redescend. Et euh, le truc, c'est qu'on oublie pourquoi on, on le fait. Et on l'a peut-être, et on l'a dans la plupart du temps pas suffisamment bien défini en début d'apprentissage. Et moi ce que je fais donc avec mes élèves qui sont dans le marathon d'anglais ou dans le marathon d'espagnol, c'est que dès le départ, je les pousse, je les pousse vraiment à trouver un pourquoi qui soit émotionnellement fort. Alors, c'est quoi un levier un un levier émotionnel fort C'est quelque chose qu'on ne s'avoue pas forcément immédiatement. C'est, euh, Il va falloir gratter, il va falloir aller le chercher. Si euh, vous me dites, oui, euh, moi je veux parler anglais euh, pour le travail, alors oui, c'est bien, mais euh, va falloir aller plus loin. Parce que, euh, est-ce que vous aimez votre boss à ce point-là C'est-à-dire apprendre une langue pour votre boss Non, vous n'apprenez pas une langue pour votre boss ou euh, pour votre travail. Vous apprenez une langue parce que vous manquez de confiance en vous et que vous vous sentez ridicule quand vous entendez vos collègues parler anglais. C'est Ça, c'est un levier émotionnel fort qui vient toucher à vos émotions. Et euh, c'est pas un truc que vous allez avouer comme ça. Vous allez peut-être vous l'avouer à vous-même. Et encore, il va falloir aller chercher ça. Euh, pour vous donner donc euh, mon exemple qui est relatif à mon voyage, c'est que... Moi, j'ai toujours été passionnée de langues euh, et euh, ce n'est pas, pas une, une raison suffisamment forte pour, pour, pour persévérer. C'est que moi, j'ai compris un truc, c'est que moi, le truc qui me drive, qui fait que je veux parler des langues, c'est la liberté. La liberté de parler avec qui je veux dans le monde, de voyager partout dans le monde de comprendre le monde différemment sous un angle différent. Donc la liberté c'est quelque chose de très fort mais il y a encore une dimension qui va encore plus loin et euh, c'est ce voyage au Portugal qui m'a permis de me reconnecter à ça parce que je l'avais oublié. Vous savez dans la vie il y a un moment on, on fait les choses de manière automatique et mécanique et on oublie pourquoi on le fait. Et Moi ça faisait quelques années que j'étais pas repartie en voyage comme je le faisais euh, auparavant où je partais beaucoup plus souvent et euh, j'avais beaucoup plus de motivation à apprendre les langues et là dans ma vie c'était devenu un peu plus automatique automatique à, à le faire chez moi voilà je suis j'étais je m'étais mis l'étiquette passionnée de langue donc je continuais à apprendre mécaniquement sauf que là le fait de refaire ce voyage m'a permis de me reconnecter à pourquoi je le faisais et à comprendre que effectivement c'est la liberté qui me dravait mais surtout le fait de me connecter à d'autres personnes que je ne connaissais pas donc là ça a été le cas dans ce voyage on était 15 euh, j'y suis allée je ne connaissais personne et ça m'a permis de me connecter à des personnes mais tellement euh, dingues, tellement euh, pff, incroyables, tellement qui m'ont énormément appris en seulement euh, 10 jours, 10-11 jours de voyage. Et ça m'a redonné cette flamme, ça m'a rappelé pourquoi je le faisais. Et je peux vous dire que je suis rentrée de voyage avec... Une, éner une énergie et une envie de, de, de m'y remettre à fond, même si je n'avais jamais trop lâché. Il y a en fait deux manières d'apprendre. Vous avez la manière mécanique et la manière d'apprendre euh, toujours de la même manière, mais avec la flamme en plus. Et je peux vous dire que ça fait vraiment la différence. Donc comment vous pouvez faire pour vous trouver cette étincelle Eh bien, je vous invite, c'est vraiment à vous asseoir, à prendre une feuille de papier, un stylo et d'essayer de creuser d'aller chercher euh, toutes les émotions qui sont liées à cette envie si vous vous dites euh, moi je veux parler anglais euh, un jour euh, ben déjà ça commence mal parce qu'en fait pour apprendre une langue c'est pas un truc qu'on va faire comme ça un jour euh, parce qu'on en a envie il faut vraiment aller creuser le pourquoi le truc beaucoup plus profond Comment vous vous sentez le fait de ne pas parler la langue Est-ce que ça vous fait quelque chose ou pas Si ça ne vous fait rien de ne pas la parler, eh bien peut-être que ce n'est pas pour vous et que vous devez faire autre chose. Et si vous pensez que vous aussi, votre envie de parler d'autres langues, c'est le fait de vous ouvrir aux autres, de voyager, que vous avez comme moi euh, un leitmotiv de, de liberté et de découvrir le monde, de vous surpasser, de vous challenger, alors, euh, je vous invite vraiment, c'est à faire ce voyage, non pas pour euh, pour aller apprendre la langue, parce que ça, c'est un autre sujet. Euh, comme souvent on me dit, euh, oui, la seule manière d'apprendre une langue, c'est de partir à l'étranger. Ça, c'est oui euh, et non. Je suis d'accord et pas d'accord avec ça, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Euh, en tout cas, moi, ce que je vois euh, dans les voyages, c'est que le fait de partir, ça va vous permettre de voir, euh, de, de vous mettre en situation de hors de confort, de confort, de voir si vous avez cette étincelle, si parler avec d'autres personnes, vous connecter, vous fait vraiment quelque chose. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une échéance. Euh, donc ça, pour revenir à votre apprentissage, c'est de vous mettre une échéance dès que vous démarrez euh, de mettre un voyage au bout de, de six mois ou par exemple un an. Et je peux vous dire que là, vous n'allez rien lâcher. Et le fait de partir, ça va être votre récompense et vous allez pouvoir vous motiver et vous dire euh, « Non, je ne peux pas lâcher, je vais aller jusqu'au bout parce que j'ai ce voyage qui m'attend. » Et ça va vous mettre une pression positive pour ne rien lâcher. Je peux vous dire qu'une fois que vous allez partir, vous pouvez même le mettre en place à mi-parcours de votre apprentissage parce que ça va vous permettre de faire, de mesurer vos progrès et en plus de relancer la flamme qui sera peut-être un peu plus basse. Enfin, c'est même sûr qu'il sera plus basse pendant votre apprentissage et donc d'être sûr d'atteindre votre objectif de parler couramment la langue. Et ce que je voulais également partager avec vous en plus, c'est que n'attendez pas de comprendre ou de parler, d'avoir tout le vocabulaire possible et imaginable avant de partir, parce que vous n'aurez jamais terminé. L'apprentissage est un est un, euh, un tunnel constant, si je puis dire, un chemin constant et perpétuel. On ne finit jamais d'apprendre. Et là, pour le pour vous citer l'exemple, quand j'étais dans ce voyage, on avait tous des niveaux d'anglais courants, on parlait tous couramment. On parlait tous bien et malgré tout, il nous manquait des mots. Euh, il y a des mots qui ne nous venaient pas, donc il fallait simplement demander « Tiens, comment on dit ce truc ?» Quelqu'un répondait et bim Et de cette manière, on était perpétuellement en train d'apprendre et de s'enrichir les uns les autres. Même avec des niveaux avancés, on apprend toujours. Même dans notre langue maternelle, on apprend toujours des nouveaux mots. Ce n'est jamais terminé. Et si vous me dites que vous vous ne pouvez pas voyager, que vous travaillez, que voilà, il y, y a plein de choses qui vous empêchent de le faire, mais c'est pas la peine de partir euh, de partir six mois. Vous pouvez vous prévoir rien qu'un week-end, un week-end week pour vous immerger, vous faites un petit week-end à l'étranger. Vous allez voir, ça va vraiment vous redonner cette flamme, euh, trouver cette étincelle. Et je peux vous dire que c'est vraiment Très efficace donc voilà je vais pas vous dire de partir en voyage pour apprendre la langue mais pour aller chercher cette petite étincelle qui fera une grosse différence dans votre apprentissage et donc pour ma part depuis ce voyage je suis rentrée j'ai remis en route des habitudes que j'avais oubliées, parce que oui les habitudes ça se perd également de relire tous mes livres en anglais de d'écouter des audios en anglais de euh, de me former en anglais parce que j'étais devenue un petit peu flémarde ces, euh, ces dernières semaines, ces derniers mois et je le faisais en français. Et donc, je suis comme vous, euh, juste apprendre pour apprendre. Et à un moment, ça devient lassant et rébarbatif. Donc, se retrouver des un pourquoi fort va vous permettre, vous aussi, de rallumer cette flamme. Et donc, maintenant que je me suis rappelé que c'est ce que j'aimais et que c'est ça qui me drivait, eh bien, je suis à nouveau à fond. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager si vous pensez qu'elle puisse être utile à quelqu'un. Et surtout, à vous a... en cliquant sur la petite cloche quelque part en bas pour recevoir des notifications dès que la prochaine vidéo sortira. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé votre flamme, euh, comment euh, vous l'avez trouvée et euh, c'est quoi vous, votre pourquoi d'apprendre une langue donc, j'espère que vous avez apprécié les différents paysages que je vous ai mis au cours de cette vidéo, maintenant que j'ai remis un pull d'hiver. Et euh, donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, les amis